Ah, le retour de Rochelle dans son propre rôle. Et c'est toi qui ah, avec, avec, avec des Tu Sword, oui. C'est C'était demandé si gentiment. Je <rire> savais même pas que ça existait. Un Pour l'instant on a de la chance, il n'y a pas grand monde. <rire> ah, <c 'est> il <rire> <d 'un rire> la chance qu'on lâche les premiers <rire> déchets, <'espacé>, non <rire> <rire> la wow. Oh là là, le premier kill Il y a un chargeur sur moi. <rire> Hunter derrière Attention Ouais. Ah <rire> <rire> bon, j'ai eu le Hunter Ah oui, il m'a salué les pieds mais <rire> que sont-ils donc qu en train de faire Pardon. Ah il a craché de... Il a craché sur son pote Quelle dégueulasse Mais du coup le tweet Twi ça fait quoi si on le charge Ah bah rien, rien, voilà, Alors Rochelle euh... Ok <rire> Bah comme d'hab hein. Comme d'hab De toute façon donc comme d'hab De hein. toute façon euh, tu gères hein. oh, Mais c'est trop oh, lent tous les trois, tous les trois bon. Alors, la visée laser permet d'améliorer la visée des armes. Hein. Ah, vite, vite, vite, vite Et il y a ah, un pack de soin dans la voiture ah, il va trop loin <rire> Et il y a un boomer qui arrive, un hunter, on est bon Et tant pis Et... Ouh Il euh, n'y a pas de pilule ah. d'ailleurs. Hein. Mais non, mais... Merde. Yeah. Non mais... Euh, moi j'ai pas envie de l'aider en fait. Hein. Hey, that's not cool. Ah, Jockey en approche. Oh. Ah, sur moi. Kit de oh, soin ici. Non, sur moi, Jockey sur moi. <rire> Laisse-le s'exciter de l'autre côté, à comme toi. ça ils apparaissent pas les autres. Non du coup, on va ouvrir bah, bah, la porte de ce côté. Je pas le dire avant. Ouais, bah, elle, ah, elle a pas compris. Ah, en plus, euh... Attends, Putain, elle, t es t es elle a ouvert Rochelle. Mais euh... Rochelle, Vas-y, y a personne. On this... ouais. euh, fonce là. Je qui en approche devant. This... C'est bon, le boomer se casse. Ah, bah, le boomer. Casse. <rire> ah, <le> boomer euh... <rire> Vas-y, casse-toi. Comment ça se fait que tu cours plus vite que moi Get to the ah je l'ai eu Attention Speter, ouh il s'est vomi dessus <rire> ah, le C'est là normalement Je suis perdu. Il doit y avoir une période de vague et après. Ah le... oui, en effet. Oh, mais il y en a Je kiffe Je kiffe, je quitte, je kiffe, je quitte kiffe Allo Mais ah, t'emmènes loin Vous êtes allé loin aussi Voilà smoker, voilà il y a quelqu'un qui grogne. Non. non. <rire> bon, elle oh où la vache Ah derrière. Bah, tu... ah, ah, Bosch. smokeur dedans a de smoker dedans. Euh... Oh, il y a une Witch, putain, j'ai pas vu. Par contre, Rochelle, tu vas te la manger, il ah, y a c'est pris Non, moi ah, s'est bon, pris une boîte aux lettres. Il a rien là. Même pas de Witch, hein. Je regarde vu l'état des maisons, je crois que quelqu'un a déjà passé avant toi. Hop, Attention, tu il passes. balance des parts. C'est un jeu de skills quand il n'y a que lui, c'est drôle. bon il, est... il encaisse Bah c'est un temps. Bah ouais, il me semblait que ça mourir plus vite. Pour... Ah bah bravo. Secourez les survivants. Ah, oui, bah, attends, bizarre, oui. Évidemment, avec un splitter Ah, je chargeur sur moi. Ça va. Bah, non, euh, non, non, sur le moi, Rochelle du Rochelle, Rochelle. Oh, je la question. Oh, il a pas non. un succès si on traverse la zone sans déclencher les voitures oui, oui, mais, mais c'est un peu tard, ça va être facile. Hey, swear, <rire> oh. Bah toutes yeah. oh, Il n'y a pas God. un succès, ça déclenche toutes les voitures. Vas-y, descend, ça. Non, mais descend Charger. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ah, le chargeur. Ah, tous ça en même temps. Charger. Bon, il y a un moment faut. Oh raté Oups, Désolé Je quitte derrière Je quitte Je quitte Ouh Chargeur Je meurs. <rire> Voilà, voilà, voilà, voilà. Ah, je peux pas, y'a du vomi qui me sépare. Ah non, non. Smoker, mon Oh, là, le le Hunter, le nez, le dessus. Vite vite vite Vite, vite, vite, le <rire> Oh, man Comment <rire> oh, <on> s'en <rire> les crochets, quand même. hein le nez, le nez, le Hunter le nez, le le Hunter, le m'a le nez, le ah ça c'est violent quand même. Ça c'est fait. Il y a deux molotovs ici. Où ça Ici. C'est bon j'ai foutu le feu. Non mais.. Non mais. Derrière toi Seb Mais mais mais. Mais mais. Mais non mais non mais. Mais viens Seb Boomer. Boomer, Boomer Ouais mais Boomer c'est pas grave tant qu'il est loin, il fait rien. Faut remonter les gars hein, pour pouvoir Attention, euh... euh, à côté de toi Flo Non mais. C'est bon, il est mort. Chargeur sur moi. J'ai bien dit, vous voyez pas qu'il m'écrase Bah non, on voit pas justement parce que t'es planqué. Attends, il est redescendu, il est redescendu. Non, moi je me plante, t'es fou toi. J'attends qu'il crève, hein. Aïe Et l'autre qui gueule. Euh, non, non, non, pas par ici. Il hésite. Il pas de le cramer toi. Il hésite. C'est vous il est mort. Ah. Il y a Rochelle dans un placard. J'ai trouvé, trouvé une Rochelle dans un placard. C'est au la 3ème depuis, c'est la 3ème depuis le début Charge-on devant oh. J'étais pas dans ton camion Ah ouais. euh, non, moi je dis non C'est <rire> marrant non. Ah, non mais il y a du derrière Et il y a un boomer bon, Non Ah ben mais... Il est mort le fer <rire> bon, On non. est plus ass ah, après Spitter, attention Spitter, boomer, euh, et non, je, ouais, je suis Pas du bon côté là J'ai tué des trucs mais j'ai pas vu quoi voilà ils sont tous en haut De toute façon, twitter Bon <rire> allez on est <rire> Oh putain je l'avais pas vu lui Switter C'est bon Boomer en bas Chargeur oui, Chargeur en, en bas, bas. Attends, je feu tous Voilà Et une fois qu'il y monte le chargeur Y'a un boomer une... en bas okay, C'est bon. Bon. bon on est tous les trois ah, On a oublié personne Les absents sans levez la main On est que trois elle est montée Rochelle. Ouais. Ah. Si on soigne quand on a 85, il se passe quoi je Ah pas je sais pas, moi je à 98. 95. Bah attends, je vais essayer alors. Si hein. on peut grimpiller des fois. Ah oui, 97. Oh. Oh. Oh, bah, on reste groupir. <rire> euh... Sophie, non mais avec une... Voilà, bien. <rire> et et un smoker. Euh, Ou oh, oh, un hunter. Ou oh, oh, un chat chargeur Ou un jockey, oui, oui. c'est vachement moins fun quand il n'y a plus personne. Non, non, non, non. Oh bah, déjà, c'est ah, qu'ils ont eu, c'est sur le, le truc. A... Charge à l'interdirection, s'habille bien vers nous. Cela dit, ils veulent tomber dans un trou. Voilà, c'est fait. Je fais pas une anaise. Ah, on parle de Hunter. Voilà, ah, dans le trou, eu. magnifique <rire> Elle est vachement dure cette mission. Il est où Vas-y, il est derrière nous maintenant. Il est derrière, il passe derrière. Allez bon, On court, hein Allez, on court. On évite juste de se prendre des parpaings et des bouger de voiture et puis c'est bon, hein Avance, oui. Regarde il devant un peu Voilà, c'est... Euh... Derrière toi, en fait, imagine que c'est juste un petit gorille, un poil énervé. Ouais. Tout le monde. Tous les trois. On a oublié personne. De toute façon, finit, Il nous manquerait qui, Rochelle 5 Ou Rochelle 6 mais Rochelle de toute façon, oh, euh, son est... Rôme. Alors, elle est où, Rochelle ah, Je veux dire, elle était où, Rochelle Elle est là, Rochelle. Oh, stop, t'as eu des Félicitations ça... ça fait quoi, ce succès, déjà C'est quoi, c'est quand t'as fait juste la mission, sans mourir, ou je sais pas quoi C'est ça.